Bonjour à toutes et à tous, euh, merci de, de participer à cette conférence euh, dans laquelle nous allons aborder, euh, comme, comme le, le titre l'indique, euh, deux grands sujets d'actualité que sont euh, la sobriété énergétique et euh, les constructions euh, bas carbone. Euh, alors, avant de, juste avant de démarrer cette conférence, simplement euh, vous rappeler... Euh, un petit peu euh, comment est positionné le groupe APAV aujourd'hui. Euh, tout d'abord, je me présente, Jean-Luc Nectou, moi je suis le, le directeur de la sector line infrastructure et construction au niveau du, du groupe APAV. Euh, le groupe est, est spécialisé dans la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux depuis plus de 150 ans et puis plus récemment dans la maîtrise des risques numériques. Euh, on est environ 12 500 collaborateurs au niveau du groupe euh, pour intervenir à la fois en France et à l'étranger. On a 45 implantations à l'international et euh, on intervient sur cinq grands métiers euh, que sont l'inspection, euh, la partie essais et mesures, euh, la formation, la certification et la partie conseil et accompagnement technique. Euh, plus précisément sur les opérations de construction pour lesquelles on est appelé à accompagner les maîtres d'ouvrage. On intervient sur les missions classiques et traditionnelles que vous connaissez, que sont le contrôle technique des constructions, les missions de coordination SPS, toutes les missions de diagnostic diverses et variées comme l'amiante, le plomb, les pollutions de sol, et puis tout ce qui concerne également les missions de conseil et d'accompagnement technique, justement sur les sujets environnementaux qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Alors, euh, beaucoup, de, beaucoup de conférences de tables rondes sont organisées autour de, de ces sujets, euh, à la fois dans le cadre du CIMI, mais depuis un certain nombre de mois euh, qui, euh, qui sont en, en lien avec l'actualité. Euh, on, on a décidé d'aborder le sujet sous, alors pas forcément un angle nouveau, mais sous un prisme un petit peu différent euh, et qui va s'orienter autour du cycle de vie d'un bâtiment. Euh, il nous semblait effectivement important de balayer avec vous, par rapport aux différentes thématiques qui sont liées à ces sujets-là, de voir pour chaque phase du cycle de vie d'une opération, euh, quels sont les points essentiels, euh, les sujets importants à ne pas rater à, à différentes phases. Et vous le verrez euh, tout à l'heure que pour chaque phase, il y a vraiment des, des points euh, cruciaux à, à ne pas rater. Donc on va aborder bah, les différentes phases que vous voyez à l'écran, hein, que sont la programmation, faisabilité... La phase déconstruction, qui est une phase un petit peu particulière, la phase conception, réalisation, livraison, et on a rajouté la phase exploitation parce que dans tous ces sujets-là, il y a aussi une, une capacité des futurs occupants, des futurs exploitants à s'approprier en fait ces, ces principes, ces nouvelles constructions, j'allais dire. Alors. Le sujet est vaste, on a été obligé de se cantonner sur un certain nombre de thématiques plus précises que nous allons aborder avec vous. Donc, On va aborder le sujet de l'utilisation de matériaux bio et géosourcés, le recours aux énergies, le choix des énergies, sur le principe de conception bioclimatique et puis également tout ce qui va tourner autour des déchets et du recyclage des matériaux. Alors, pour ce faire, euh, je suis accompagné euh, par euh, quatre euh, éminents spécialistes euh, du groupe APAV. Et euh, bah, je, vais, je vais les laisser se, se présenter. Et je laisse donc, la parole à Mélanie. Bonjour à tous. Euh, donc, Mélanie Carrasco, je suis référente des, sur les matériaux biosourcés et géosourcés pour la partie contrôle technique de la construction. Bonjour à tous, Cassandre référente économie circulaire sur tous les matériaux issus du réemploi, réutilisation et recyclage. Bonjour à toutes et à tous, Céline Granoux, référente nationale sur les sujets des labels et certifications environnementaux. Bonjour à tous, Evan Jones, je suis ingénieur en qualité environnementale du bâtiment et référent sur la réglementation environnementale RE 2020. Bien, Merci à vous quatre. Euh, ce que je vous propose, c'est que, avant d'attaquer directement sur les différentes phases, euh, je vous propose qu'on fasse un, un, un bref rappel de, du contexte dans, dans lequel on évolue aujourd'hui. Et je redonne la parole à Ivan. Merci. Euh, donc, si euh, on reprend euh, finalement l'évolution de l'homme, donc euh, l'homme a, a évolué sans avoir trop d'impact euh, environnemental euh, jusqu'aux révolutions industrielles. Euh, à partir des révolutions industrielles, on a commencé à avoir un impact assez important. Il faut savoir qu'il y a 300 ans, euh, on utilisait uniquement des énergies renouvelables. Donc, que ce soit pour les transports, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la marine ou que ce soit pour le bâtiment. Et il faut savoir qu'en 300 ans, les, la, la, la concentration de CO2 a doublé euh, sur la planète. Donc, euh, certes, ces révolutions industrielles euh, ont eu un impact positif sur nos modes de vie, sur notre façon de vivre, etc. Mais aussi des conséquences euh, sur notre planète, comme la surpopulation, l'épuisement des ressources. Également, l'accélération du changement climatique. D'ailleurs, tous les plus grands experts euh, sur ce sujet le disent. Euh, voilà, il est temps de, de réduire notre euh, empreinte environnementale, et euh, ce, le, le plus rapidement possible. Et le secteur du bâtiment est concerné par ces mesures et doit agir rapidement, car il est assez impactant euh, à ce niveau-là. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est environ un quart des émissions de CO2 en France. La moitié des énergies consommées, euh, la moitié des ressources également en matières premières qui sont utilisées pour ce secteur-là. Au niveau du BTP, c'est environ trois quarts des déchets qui sont émis par ce secteur-là, dont 20% pour le bâtiment. Donc voilà, il est temps d'agir et le gouvernement a déjà pris des mesures pour aller dans ce sens-là et des démarches volontaires sont également possibles sur cette thématique-là. Merci, Evan, pour ce, ce rappel de contexte. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite sur euh, la première phase, euh, phase logique qui concerne euh, la phase programmation. Alors, je vous avouerai que quand on a préparé cette conférence, on a hésité pour euh, savoir si on démarrait soit par la, la phase déconstruction, soit par la phase programmation. On s'est dit qu'il n'y avait pas forcément une déconstruction pour chaque opération, donc on a décidé de prendre le parti de démarrer par la phase programmation. Et je redonne la parole à Evan. Merci. Donc c'est vrai qu'on peut avoir en programmation une réflexion sur le type d'opération qu'on va retenir avec ses avantages et inconvénients. Quand on est sur une construction neuve, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir le choix sur l'implantation du bâtiment, sur les orientations, etc. Mais en contrepartie, on va s'implanter sur une parcelle qui est potentiellement vierge. C'est-à-dire qu'il faut aussi évaluer l'impact écologique que va avoir cette implantation-là. Au niveau de la réhabilitation, elle est assez intéressante parce qu'on va garder... Euh, le, la structure, les façades, les planchers qui sont les lots les plus impactants euh, sur le poids carbone d'un bâtiment. Mais on rencontre souvent des difficultés à mettre en oeuvre euh, les, les sur le projet certaines choses. Au niveau de la rénovation, là par contre ça va entraîner une déconstruction. Donc euh, sur le plan environnemental ça va être très impactant parce qu'on va avoir une quantité de déchets qui va être très importante et donc euh, bon, après ces déchets on va pouvoir les valoriser, mais on va en parler euh, juste après. Et en gros, pour ces trois typologies d'opérations, on peut peut-être avoir aussi une réflexion différente quand on conçoit les projets. On peut prévoir des projets qui soient adaptables pour des changements d'usage futurs. J'ai un exemple en tête où un bâtiment finalement qui était du logement initialement est devenu un bâtiment de bureau et qui est redevenu finalement du logement parce que voilà, c'était mal adapté finalement pour être du bureau. Donc si on avait réfléchi différemment et si on avait rendu les locaux plus adaptables pour un changement d'usage, on aurait économisé de grandes quantités de carbone et limité l'impact environnemental. Également, d'autres types de projets où on peut s'implanter, c'est les friches industrielles qui sont très intéressantes et encouragées par l'État. Donc, c'est des sites industriels qui sont abandonnés, qui présentent du coup des sols pollués, des matériaux contaminés qu'il faut traiter. Mais voilà, l'État encourage fortement de s'implanter sur ce type de parcelles. Voilà. Oui? Donc on va rentrer dans le, dans le sujet des, des stratégies et commencer par la stratégie environnementale. Et c'est sûr que pour une stratégie optimale au niveau de l'empreinte carbone, de la valeur écologique et euh, du confort de l'habitat qui répondent aux, aux besoins des occupants, il faut définir très très en amont la stratégie environnementale de nos projets. C'est pendant cette phase programmation qu'il faut réfléchir à tout cela et il faut le réfléchir d'une façon euh, macro. Donc en partant des exigences de la ville, les exigences de, des AC, les exigences euh, des PLU, les exigences de la parcelle euh, et se retrouver finalement sur le bâtiment. En premier, en tout premier lieu, il faut euh, intégrer toutes les exigences des chartes environnementales dès la phase programmation. Euh, J'ai euh, un exemple en tête avec un, un concours euh, où on avait des prescriptions environnementales à suivre sur une ZAC qui nous demandait euh, de concevoir des bâtiments avec euh, une percée visuelle, voilà, avec des percées visuelles. Et c'est vrai que très en amont, euh, on a su euh, que du coup ces bâtiments euh, seraient moins compacts. Et, et donc euh, on a dû travailler sur ce sujet-là, travailler sur euh, euh, se dire qu'on allait travailler sur des isolants. Quand on parle d'isolation, d'isolant on parle de matière. Quand on parle de matière on parle de kilos de CO2 euh, et donc d'impact. Euh, d'impact d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Euh, donc voilà, pas souvent, euh, dès la programmation, on s'aperçoit qu'il y a des, euh, des incohérences dans les chartes environnementales et dans le respect des réglementations, euh, notamment la réglementation environnementale 2020. Donc bien intégrer ces chartes dans un premier temps. Puis euh, il faut également intégrer euh, et prendre en compte tout de suite la potentialité de la parcelle. Bien évaluer la potentialité de la parcelle sur euh, tout ce qui est état de la parcelle, donc euh, pollution de sol, servitude, inondation, pour les intégrer dans notre projet dès la phase programmation. Et euh, également euh, aller vers tout ce qui est euh, disponibilité, euh, ça c'est très important quand on réfléchit à empreinte carbone, la disponibilité des énergies euh, à proximité de la parcelle. Euh, je me rappelle un concours où on avait vraiment travaillé sur ce sujet en, en choisissant un réseau de, de se connecter, à un, de se relier, pardon, à un réseau de chaleur urbain. Et c'est sûr que ce, ce choix, dès la programmation, euh, nous permettait de, de minimiser notre impact carbone-énergie et du coup de réduire nos émissions de, de gaz à effet de serre. Une fois qu'on s'est focalisé sur les chartes environnementales, sur les potentialités de la partielle, le troisième point à prendre en compte, vraiment, c'est la biodiversité. Vraiment, évaluer la valeur écologique de la parcelle euh, par la réalisation d'un diagnostic euh, écologique pour évaluer vraiment tout ce qui va être euh, intérêt faunistique et floristique sur la parcelle et les intégrer dès le départ hein, euh, sur votre plan de masse de façon à euh, respecter le, le, les grands items de la biodiversité qui sont euh, éviter, réduire et compenser, hein, je vous le rappelle. Et, euh, et, et une fois qu'on a évalué tous ces sujets-là, Choisissons ensemble, en dernier, en dernier recours, nos labels et certifications environnementales adossés à nos projets de construction. Aujourd'hui, il y a des sujets qui, qui sont un peu en exergue dans les politiques RSE des, des, des maîtres d'ouvrage, notamment, et notamment la taxonomie. Voilà, C'est un mot qu on, qu on revient, qui revient beaucoup. En fait, c'est une réglementation européenne qui vise à, à améliorer la transition environnementale et euh, qui est basé sur six objectifs, dont notamment les réductions de l'impact carbone, la biodiversité, le réemploi et d'autres thèmes de ce sujet. Donc bien intégrer ces sujets de, de taxonomie, les labels et certifications ont fait ce choix-là. Euh, par exemple, CERCAL, NF Habitat, NF Habitat HQE, vient de sortir une version V4.1 intégrant la taxonomie, de même que pour les référentiels tertiaires type BRIM ou euh, HQ, bâtiment durable chez Certivea, viennent d'intégrer ce sujet de la taxonomie qui est en train de, de, de, de prendre beaucoup d'ampleur. Euh, et également le sujet de la gestion des eaux. Euh, il faut se rappeler que la loi Climat et Résilience impose à l'horizon 2050 euh, le zéro artificialisation nette sur la parcelle et que cela sera applicable à partir de 2031. Donc euh, bien euh, réfléchir euh, à ce choix hein, entre taxonomie, euh, ...attente euh, et volonté euh, des maîtres d'ouvrage, choix des labels et certifications adaptés à la parcelle et surtout adaptés au contexte. Euh, et cela dès la phase programmation, de façon à euh, entamer une conception le plus sereinement possible et d'anticiper euh, tous les sujets. Et d'ailleurs... Je vais passer la, la, la parole à, à Evan parce que du coup, il n'y a pas que ces euh, sujets d'environnement, de, mais il y a ces sujets réglementaires aussi de réglementation environnementale 2020. Tout à fait. Donc pour la réglementation environnementale, donc sur l'évolution par rapport à la RT 2012, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un changement donc, euh, au niveau des indicateurs qui existaient déjà euh, sur la RT 2012. Donc la conception bi bioclimatique, euh, la, la consommation d'énergie primaire et euh, l'inconfort dans le bâtiment avec une nouveauté pour euh, la, la consommation énergétique où on a une limite qui est imposée sur les énergies non renouvelables. Et la grosse nouveauté de cette réglementation environnementale-là, c'est euh, l'évaluation de l'impact carbone du projet du bâtiment euh, grâce à une analyse de cycle de vie où on va évaluer sur 50 ans euh, l'impact carbone du bâtiment sur les énergies et sur les matériaux. Ce qui est important de faire en phase programmation au niveau des énergies, comme le disait Céline, c'est de bien choisir les énergies, de regarder déjà euh, sur le site les, ce qui est disponible au niveau des énergies, c'est-à-dire est-ce qu'on a un réseau de chaleur urbain qui est à proximité, par exemple, sur lequel on pourrait se raccorder, en faisant attention, bien sûr, à l'impact carbone de ce réseau-là, parce que la centrale de production peut avoir un, beaucoup de elle peut émettre beaucoup de carbone. Pardon. Et, euh, pardon. Oui. Et intégrer, euh, effectivement, euh, dès le départ, euh, potentiellement, regarder tout ce qui va être orientation euh, de la parcelle, euh, orientation de notre projet, de notre bâti, euh, pour répondre à, aux trois grands items hein, de cette re 2020, que sont l'énergie, on en a parlé, le carbone, on en a parlé, et tout ce qui est aussi autour du confort d'été, hein. orienter le bâtiment, euh, voilà, travailler sur les façades est et ouest, euh, et prendre en compte tout de suite, si on a la possibilité, bien sûr, si on n'est pas dans une dent creuse, hein, de, de pouvoir orienter notre, notre bâtiment de façon à faciliter, faciliter l'intégration le, le, de toutes ces exigences euh, dès, dès la phase programmation. Voilà, et d'avoir une certaine souplesse, une certaine liberté pour les phases, euh, la phase conce, con, conception qui arrive derrière. Autre élément très important également, c'est le choix des matériaux. Donc euh, il y a également une limite qui est fixée sur le choix des matériaux. Et pour ça, il va falloir euh, bah, travailler sur des matériaux différents. Il faut savoir que la réglementation environnementale de 2020 est implicable par seuil. Et ces seuils vont se renforcer au fil des années. Donc le, le choix des matériaux va être très, très important. Il y a d'ailleurs des matériaux qui sont très intéressants à mettre en œuvre sur ces projets, qui ont des très bons bilans carbone. Ce sont les matériaux bio et géosourcés qui, qui ont un bilan nul, voire négatif. Et également, les matériaux issus de la filière réemploi qui, eux, ont un bilan nul. Et je vais laisser maintenant. Donc, Hélanie effectivement, donc, comme le disait Evan, il euh, y a des matériaux qui sont très intéressants. Pour commencer par les matériaux de réemploi, euh, les choses à savoir et surtout à anticiper dès la phase programmation, c'est quels matériaux de réemploi on veut mettre en place et leur disponibilité. Euh, donc est-ce qu'on fait le choix, euh, soit on, on est sur une réhabilitation, une rénovation et dans ce cas-là on peut faire du réemploi in situ, donc on a directement les matériaux à disposition, soit on les choisit sur un chantier tiers et dans ce cas-là se pose la question, est-ce qu'on l'achète dès maintenant Et donc il faut anticiper le stockage et le coût que ça apporte et la place que ça prend, ou on ne l'achète pas maintenant, on attend d'être en phase chantier, mais dans ce cas-là on pourrait se retrouver avec une ressource qui n'est plus disponible et on se retrouvera avec un manque de matériaux euh, au moment où on en a besoin. C'est vraiment quelque chose qui est anticipé, un choix à faire. Et pour les matériaux bio et géosourcés, donc une petite définition, les matériaux biosourcés sont des matériaux issus du naturel et du vivant, les fibres végétales, le bois, la paille, le chanvre. Et les matériaux géosourcés sont issus euh, donc, naturellement, mais des minéraux, la terre crue, la pierre, euh, etc. Et donc, avec les matériaux biosourcés et géosourcés, il faut, dès la phase programmation, se fixer sur les matériaux qu'on veut mettre en place. Il faut fixer ses choix et s'y tenir. Et une fois qu'on a fixé ses choix et savoir où on veut les mettre, parce qu'on va en faire de l'isolation, de la structure, du remplissage ou des parements décoratifs, on sait alors si on est en technique courante ou non courante. Et cette distinction elle est vraiment très importante, puisque dès lors qu'on est en technique non courante, il va se poser des questions assurantielles. Il faut contacter les assurances, l'assurance du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, euh, s'il est déjà désigné, parce que ça, peut, ça va euh, engendrer des surcoûts d'assurance, voire des assureurs qui n'acceptent pas euh, d'assurer. Donc c'est vraiment quelque chose à anticiper au maximum. Et de plus, les techniques non courantes peuvent nécessiter de prévoir des essais, de prévoir euh, des appréciations de laboratoire. Euh, des ATEX et ces, ces méthodes-là, ces, ces ATEX, ces essais sont, représentent un gros coût budgétaire et un, un, un impact sur le planning. parce que C'est très long, ça peut être très cher et donc ça peut ne plus du tout être cohérent avec le projet et les contraintes du projet. Une fois qu'on a défini ça, après on essaye d'éviter les dispositions constructives contraignantes, typiquement les salles de bain en façade. Euh, j'ai un projet qui veut faire de l'isolation interne d'habitation qui veut faire de l'isolation intérieure en béton de chanvre projeté sur une paroi euh, en pierre ils ont des salles de bain en façade et en fait on se retrouve euh, les, le béton de chanvre doit avoir une face respirante mon parement extérieur ne le permet pas donc ça doit être mon parement intérieur qui est respirant mais faire de la respiration euh, de vapeur d'eau dans un local humide c'est très compliqué à gérer ça demande euh, voire c'est incompatible dans certains cas. Et donc, c'est des choses qui sont très contraignantes. Et sur ce projet, ils se retrouvent à devoir, euh, à devoir gérer ce problème-là. Et donc, ça, pour l'instant, ce n'est toujours pas déposé, puisqu'ils essayent de trouver une solution. Donc, si on peut éviter ces dispositions, c'est quand même l'idéal. Et le dernier point à regarder, c'est les dispositions régionales, euh, que ce soit en termes d'humidité, puisqu'on ne construit pas pareil en Ile-de-France ou en Guadeloupe, les questions de référentiel d'incendie et également les questions de parasismique. Bien, merci merci à vous quatre pour, pour ces précisions. Alors si on devait faire un petit, un petit résumé de ce qui a été dit sur, sur cette phase programmation, ça a été dit et redit, je, je les recite rapidement, la notion de biodiversité, c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient un point très important, on a vu des programmes aujourd'hui bloqués parce que cette notion-là n'avait pas été prise en compte dès le départ. Euh, vous savez tous qu'il y a une police environnementale qui aujourd'hui est en place et qui commence à agir sérieusement, donc il y a beaucoup de points de vigilance avec, avec ce sujet-là qu'il faut appréhender dès le départ. Euh, la faisabilité énergétique, ça a été dit euh, en fonction de là où on s'implante, bah, regardez ce qui est disponible avec effectivement euh, l'ARE 2020 qui contraint sur, euh, sur toute la partie euh, des, des énergies euh, renouvelables avec des seuils qui sont également imposés sur le non-renouvelable. Euh, Mélanie l'a aussi précisé, euh, je crois qu'il faut bien comprendre que par, enfin, du moment qu'on utilise des, des nouveaux matériaux, euh, ils ne réagissent pas du tout de la même façon que j'allais dire les matériaux traditionnels qu'on employait jusqu'à maintenant, euh, que ce soit le béton, la plaque de plâtre haute, même si ceux-ci avaient quelques contraintes. Mais ça suppose dès le départ de bien les appréhender parce que le système constructif euh, va forcément changer et euh, c'est vraiment à ce moment-là où il faut se poser les bonnes questions. On peut vite tomber dans des, dans des, dans des travers qui feront qu'in fine on n'arrivera pas à réaliser correctement euh, l'opération. Euh, la taxonomie, bien évidemment, euh, on en parle de plus en plus et ça va devenir un enjeu relativement important, euh, à la fois dans le cadre de la politique RSE euh, des, des entreprises, mais également sur, sur l'impact, comme l'a dit Céline tout à l'heure, puisque certaines certifications sont déjà, euh, sont déjà dans cette, dans cette logique-là. Euh, et puis également tout ce qui est charte environnementale, on en a de plus en plus, que ce soit dans les dans les métropoles, dans les communautés d'agglo et il faut les intégrer dès le départ parce que on peut vite tomber dans des blocages par rapport à tout ça. Donc voilà, résumé sur sur ces points de vigilance en phase programmation, et sans plus attendre, ben je vous propose qu'on qu passe sur une étape. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas une étape qui est forcément qui est systématiquement sur chaque opération, mais il nous semblait important de de l'aborder avec vous, parce que cette phase déconstruction, il euh, y, a, y a un certain nombre d'évolutions réglementaires qui vont arriver, enfin, on pense qu'elles vont arriver début 2023, <rire> et, euh, et je vais laisser Cassandre nous, euh, nous donner quelques explications sur le sujet. Merci, Jean-Luc. Donc oui, effectivement, la déconstruction, c'est une phase qu'on n'aura pas forcément à chaque fois, mais quand on l'a, il faut la prendre en compte. Donc on va partir sur du global, avec la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui date de 2020 et qui est, par exemple, pour un autre domaine, euh, ce qui interdit les couverts en plastique. Et on a aussi donc une petite partie avec du bâtiment. On aura donc la REP, la responsabilité élargie des producteurs, des PMCB, des produits matériaux de construction du secteur du bâtiment. On vous a fait grâce des acronymes. <rire> et donc c'est là-dedans qu'on va retrouver, par exemple, les 7 flux. On est passé de 5 à 7 flux. Les 7 flux, c'est les 7 bennes de tri euh, sur chantier. Et il va être mis en place, normalement, si le tri est bien fait et pour certains produits, le retrait d'ébène gratuitement. Ensuite, on a la nouveauté du diagnostic PEMD, produit, équipement, matériaux, déchets. Donc ça, c'est l'évolution du diagnostic déchets avec le potentiel réemploi sur chantier. Donc, qu'est-ce que le réemploi dans l'économie circulaire, on a le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Le réemploi, on ne change pas d'usage et on ne passe pas le statut de déchet. C'est-à-dire que j'ai une porte sur mon chantier de déconstruction, je prends ma porte, je la repose telle qu'elle sur mon chantier de construction. Ensuite, on a la réutilisation. La réutilisation, on change d'usage et on passe le statut de déchet. Donc là, ma porte, je vais rajouter deux tréteaux et ça devient un bureau. Et le recyclage, on le fait tous chez nous normalement. Donc ce diagnostic, on, il va se dérouler un peu comme le diagnostic déchet. On va aller sur site et on va, euh, par contre, pousser un peu plus loin le, le diag. C'est-à-dire que, ce n'est pas le bon exemple, je n'ai pas de faux plafond mais je rentre dans une salle où il y a des faux plafonds en dalles. Euh, ben je vais quantifier euh, le nombre de dalles que j'ai, je vais regarder les dimensions qu'elles ont et je vais voir l'état dans lequel elles sont euh, pour estimer un potentiel réemploi. On va ensuite mettre... Euh, des préconisations sur la dépose, le stockage et le transport, ce qui vont permettre en fait de faire une fiche de mise en vente par la suite pour qu'elle soit facilement vendable ou réemployable sur sur notre site. J'ai évoqué le statut de déchet. Donc ça c'est un gros sujet parce que tout produit qui sort d'un chantier de déconstruction devient déchet. Aujourd'hui, si on veut faire du réemploi, il faut pas passer ce statut de déchet. Donc il y a beaucoup de... c'est des réflexions qui sont en cours justement pour essayer de de repasser en statut non déchet quand on est passé au statut de déchet. On a notamment un, un décret qui est apparu là-dessus bah sur le, le statut de déchet et notamment sur les terres excavées. Ensuite, quand on veut faire du réemploi in situ, donc dans le cadre où j'ai une déconstruction et que je reconstruis sur mon même site euh, par la suite, il faut euh, stocker ces produits parce que le but, ce n'est pas d'avoir une empreinte carbone sur le transport, donc de les déplacer pour les ramener. Donc, il faut prévoir du stockage sur site. Donc, euh, il faut potentiellement que ce soit aussi euh, à l'abri de l'air, enfin à l'abri des intempéries, euh, selon ce qu'on stocke. On a le sujet des, du suivi des déchets dangereux, donc avec Trac Déchets, qui est en, euh, qui est en plein développement et qui est même déjà d'actualité, sur lequel on va mettre les bordereaux de suivi de déchets et qui vont permettre d'avoir une traçabilité de A à Z des déchets dangereux. Et donc ensuite, on termine par tous les diagnostics que bien sûr tout le monde connaît, le amiante, plomb, termites. Et on rajoute un diagnostic dont Céline nous a parlé, qui est le diagnostic biodiversité, et qui commence à se répandre et qui est aussi très intéressant dans ces démarches-là. Même s'il n'est pas encore réglementaire, il est, il est souvent préconisé pour anticiper d'éventuelles études cas par cas ou études d'impact à venir. Ça montre la bonne foi de travailler sur ce sujet, sur la valeur écologique. Ok, merci, euh, merci, pour ces précisions donc sur cette phase des constructions. Alors là, pareil, si on avait quelques quelques mots clés à retenir sur les, les points les points de vigilance. Bon, vous l'aurez compris, il y a toute une étape de diagnostic à réaliser, que ce soit les diagnostics réglementaires que vous connaissez euh, à Mian -de plomb. ce fameux diagnostic euh, PEMD produits équipements matériaux déchets. Je vous mens pas, je l'ai appris par cœur euh, parce qu'il y a énormément d'acronymes dans, dans toutes ces nouveautés. Euh, celui-là on l'attend, ça fait plusieurs fois qu'il est repoussé. Il y a toujours. Euh, on pensait au 1er janvier, a priori ce ne sera pas le 1er janvier 2023, ce sera probablement au premier trimestre, on verra. Euh, les diagnostics de biodiversité, on réinsiste là-dessus parce que c'est quand même un point de passage quasiment obligatoire aujourd'hui. La notion de statut de déchet, je pense que Cassandre l'a bien, bien remis en visibilité avec cette notion... Parce que souvent, on emploie ça de façon un peu euh, générale et, et bien distinguer la notion de réemploi, la notion de réutilisation et la notion de recyclage. Euh, le suivi des déchets, euh, comme vous l'aurez compris, ça fait partie euh, intégrante de, de, de la responsabilité de chacun par rapport à ces sujets-là. Et puis, et cette, no cette nouvelle notion aussi sur la responsabilité euh, élargie du producteur. Donc, euh, encore une fois, euh, dans cette phase-là, encore des points importants, des points de vigilance. Pour, pour la suite. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'étape à d'après qui est bien évidemment la phase conception et là aussi, comme, vous, comme souvent j'allais dire traditionnellement, c'est généralement là où tout se joue et, et vous allez voir que là encore, de façon encore plus importante, par rapport à ces nouvelles notions, par rapport à cette nouvelle façon d'intégrer des nouveaux matériaux, cette nouvelle façon de construire, d'intégrer les contraintes environnementales, eh bien vous allez voir qu'il y a des, des, des sujets sur lesquels il faut, il faut vraiment euh, euh, s'axer et, et ne pas rater certaines, certains points. Donc euh, je repasse la parole à Céline. Merci Jean-Luc. Effectivement, cette phase conception... Et, et notamment le premier, le premier step à ne pas, le premier, le premier échelon à ne pas rater, c'est cette phase amont, permis de construire où tout, tout, tout j'ai envie de dire tout se joue à ce moment-là, et euh, d'expérience hein, avec nos, nos, nos quatre retours et, et les retours de, de, de, de sur nos projets. Cette phase est très importante, et si on a un conseil euh, déjà à, à vous donner, là-dessus, c'est vraiment d'essayer de, de réunir l'ensemble des acteurs du projet en amont de cette phase permis. Alors, c'est pas toujours possible, mais euh, que chacun puisse apporter son regard, hein, que ce soit réglementaire, environnemental, euh, réglementation RE 2020, etc., que l'ensemble des acteurs du projet, maîtrise d'œuvre bureau d'études, bureau de contrôle, AMO, puissent se retrouver sur cette phase pour anticiper euh, les phases suivantes. Ça, c'est le premier euh, sujet. Euh, et, et, et après, euh, une fois qu'on est tous réunis, vraiment, c'est prioriser toutes les actions qui vont avoir un impact un impact sur les façades, euh, dans le cadre du dépôt de permis de construire, pour éviter évidemment tout ce qui va être PCM, un hein, permis de construire modificatif. On sait aujourd'hui qu'il est parfois difficile d'obtenir les permis, qu'il y a parfois des recours. Donc essayer de travailler tous les sujets qui peuvent impacter les façades. Et J'ai un exemple comme ça, euh, bah, bah, par exemple sur euh, euh, l'utilisation... Enfin, euh, J'avais choisi le label biosourcé, donc c'est vraiment le label... Euh, un label qui met en œuvre une quantité de, de bois euh, qui permet de minimiser les impacts euh, CO2. Et donc pour ce label biosourcé, euh, on, voilà, on a travaillé ensemble avec euh, la maîtrise d'œuvre, l'ensemble de l'équipe et l'économiste à définir ces, ces quantités de bois pour respecter le label. Et ces quantités de bois étaient sur la structure et sur les façades. C'est pour ça que c'est important de l'anticiper très en amont du permis euh, pour éviter toute modification. De même, par exemple, pour le label CERCAL NF Habitat HQE, un exemple sur le confort visuel qui impose un pourcentage minimal d'ouverture de baies vitrées à travailler en lien avec la réglementation environnementale 2020. Euh, et vraiment prendre en amont euh, ces ouvertures de, de, de baies vitrées et ce confort euh, d'été de façon à essayer de minimiser euh, tout ce qui va être apport de matériaux hein, par des protections solaires passives, TIC, BSO, etc. qui euh, rajoutent de la matière, donc qui rajoutent des kilos de, de, de CO2. Voilà, vraiment penser à ces sujets-là. Et, euh, et une fois qu'on a fait le tour de ces sujets environnementaux, euh, euh, reste euh, le dur sujet de la réglementation environnementale 2020 à intégrer également. Tout à fait. Donc pour la, la réglementation environnementale 2020, ce qui est très important, bon, j'en parlais déjà un peu en programmation, ça va être le choix des énergies qu'on va faire. Donc Soit on a des énergies qui sont décarbonées, qui sont disponibles à proximité du site, donc géothermie, réseau urbain, etc. Soit on n'en a pas. Et dans ce cas-là, bah, il faut travailler sur des systèmes qui sont décarbonés. Donc ça peut être des pompes à chaleur ou d'autres solutions alternatives. Pour le choix des matériaux, on arrive dans une phase où il va vraiment falloir faire des choix sur les structures qu'on va avoir, sur les façades, sur les planchers, etc., de manière plus poussée. Euh, pour exemple, un projet qui visait le seuil 2025 de la RE2020, euh, ils ont dû changer de système constructif et, basse, et passer pardon, sur une ossature bois pour pouvoir atteindre ce seuil-là. Sinon, c'était impossible. En RE2020, ce qui est très important de travailler aussi, c'est toutes les orientations, comme on parlait Céline, les protections solaires, pour essayer de limiter au maximum l'inconfort dans le bâtiment et aussi essayer d'optimiser les apports en lumière naturelle, etc. C'est des sujets très, très, très importants à travailler. Également un sujet important, la compacité dans le bâtiment où on va chercher à voilà, avoir des, des bonnes compacités pour réduire les consommations dans le bâtiment. Exactement. Et on peut également préciser euh, un, petit, un petit point qui est intéressant et, et qu'on voit, euh, voit fleurir des demandes de, de, des maîtres d'ouvrage autour de nous. Euh, C'est vraiment euh, d'anticiper cette analyse en cycle de vie et, euh, et, et, et qui est à réaliser dans le cadre de l'ARE 2020 et qui se réalise, je rappelle, au moment du DCE. Mais euh, il est important de pouvoir essayer de réfléchir à une préévaluation une préévaluation carbone euh, dès la phase permis de construire, essayer de quantifier ces fameux kilos de CO2 euh, en euh, travaillant sur ce sujet-là euh, dès le dé début pour essayer de, euh, de s'assurer hein, d'une conformité au moment du, du DCE de ce sujet-là et de travailler sur vraiment les choix constructifs et les choix de matériaux de façade avec euh, des notions euh, d'évaluation euh, du volet carbone. Voilà, mais il n'y a pas que ces études qui peuvent impacter, euh, euh, ces études autour du, du, du volet carbone qui peuvent impacter euh, le permis de construire, il y a également d'autres études à prendre en compte. Euh. Tout à fait. Alors ces études-là, c'est des véritables outils euh, d'aide au choix de conception. Euh, je pense par exemple à l'étude facteur lumière-jour, euh, qui elle, doit, va favoriser les apports en lumière naturelle. Cette étude-là est à faire vraiment en phase avant PC, parce qu'elle va avoir un impact assez fort sur les façades. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus, et ça permet d'optimiser la conception. Il en est de même pour l'étude simulation thermique dynamique qui elle va viser une limite d'inconfort dans le bâtiment. Donc il y a également un travail à faire vraiment en amont du projet pour pouvoir travailler sur tous ces aspects-là de la conception. Et donc ces études sont vraiment des outils, il ne faut pas prendre ces études comme une contrainte. C'est-à-dire on doit faire l'étude pour une certification environnementale mais se servir de cette étude pour bien concevoir le bâtiment et ce le plus en amont possible du projet. C'est très bien. Une fois qu'on a fait ce gros travail, hein, qui est vraiment un travail d'anticipation, tout ce qu'on aura pu anticiper au moment de, du, du permis de construire, c'est vraiment, ça va nous laisser une grande liberté, enfin une grande liberté, une liberté quand même dans, dans, la, dans les phases d'après, euh, et notamment dans la phase finalisation du dossier de consultation et la phase marché, où euh, un des sujets euh, importants, c'est vraiment euh, d'intégrer... Euh, dans, euh, les CCTP, hein, dans les CCTP, euh, dans les cahiers de consultation, toutes les exigences qu'on a pu voir ensemble, et notamment les exigences environnementales, euh, parce que j'ai souvenir d'un projet où, euh, à cette phase-là, l'entreprise hein, de, de, n'avait pas intégré euh, la, partie, euh, la partie béton bas carbone, euh, pour les, euh, les, les, dalles, euh, les dalles horizontales et était resté sur du béton. Euh, pourquoi je dis qu'il faut intégrer toutes ces exigences je, je vais m'expliquer. Bah, c'est pour éviter vraiment les additifs parce qu'un additif sur un dossier, on le perd, il euh, y a une mauvaise communication en chantier, c'est pas forcément pris en compte et dans ce cas précis de l'entreprise, l'entreprise n'avait pas pris en compte le changement hein, du béton classique au béton bas carbone dans, euh, pour la construction des dalles horizontales et ce qui s'était passé c'est que du coup ça avait retardé hein, parce que ça avait dû chercher une centrale qui produisait du béton bas carbone, etc. Et du coup, ça avait un petit peu décalé euh, toute la partie chantier. Donc voilà, bien intégrer euh, les exigences euh, réglementaires environnementales associées pour éviter ce genre d'additif. Intégrer aussi, également, dès cette phase, euh, la charte chantier environnementale à la charte chantier vert, comme une pièce contractuelle du dossier marché, de façon à la prendre en compte dès ce sujet-là, pour que les entreprises puissent répondre et se donnent les moyens pour la phase réalisation, de, euh, de répondre le plus précisément sur ces sujets euh, déchets et autres euh, en particulier et notamment pas que les sujets euh, déchets mais euh, tout un tas d'autres sujets hein. euh, Oui bien sûr, Donc une fois qu'on a en phase programmation et en phase permis de construire, qu'on a défini les matériaux qu'on veut utiliser maintenant en conception on définit réellement ce qu'on va en faire on définit leur destination et on fait toute l'analyse de risque euh, autour de, cette, de ces matériaux et donc de ces complexes parce que ça devient des complexes et en termes d'analyse de risque, en matériaux biosourcés et géosourcés, les deux risques principaux sont l'eau et le feu. Donc en termes de feu, on doit se conformer à la réglementation incendie. Et en termes d'eau, on essaye de limiter au maximum le risque de dégradation future du matériau. puisque Notre but, c'est de construire des bâtiments euh, verts, mais surtout des bâtiments qui tiennent dans le temps. Euh, on ne veut pas avoir à le déconstruire dans deux ans ou trois ans, ou d'avoir des sinistres, non. Le but, c'est vraiment d'être précis et d'être pérenne dans le temps. C'est pour ça qu'on intègre toutes ces dispositions techniques. C'est à ce moment-là qu'on fait également les études beaucoup plus poussées si on est en technique non courante. C'est là qu'on prévoit les essais, s'il y a des essais à prévoir, les ATEX, etc. Qu'on monte nos dossiers de conception aussi précisément que si on était en phase chantier. Il faut que les CCTP soient aussi précis que des dossiers d'exécution. C'est vraiment nécessaire avec ces matériaux... Euh, nouveau ou plutôt euh, ancien, hein, puisqu'on construisait depuis euh, des centaines d'années avec. Mais maintenant, voilà, il faut vraiment être extrêmement précis. Et de plus, dans les CCTP, on doit intégrer tout ce qui est clause de réemploi. Tout à fait. Le réemploi est un sujet nouveau. Il faut penser dans les CCTP, que ce soit de l'entreprise de déconstruction. Euh, dans l'entreprise de déconstruction, on va mettre une petite clause comme quoi il va devoir faire une dépose sélective du matériau. Et en phase de construction, il faut mettre la clause réemploi, c'est-à-dire... Euh, noter comme quoi les entreprises devront reposer des produits qui sont en seconde vie. Et c'est important de le notifier parce qu'elles elles pourront refuser de reposer des produits euh, déjà utilisés. Ensuite, on a, euh, on revient sur le sujet du stockage, on fait euh, du réemploi, on fait du bio-géosourcé. Ce sont des produits qui potentiellement euh, vont être impactés par l'ambiance euh, du site. Donc il faut penser à faire euh, du stockage à l'abri des intempéries si besoin. Et c'est à prendre en compte. Euh, assez en amont du projet et donc une fois qu'on a finalisé ces, ces DCE on passe à la consultation de l'entreprise des entreprises et c'est là que ce soit pour toutes nos spécialités il faut essayer au maximum d'avoir des entreprises qui sont spécialisées euh, voire même parfois on peut avoir l'entreprise avant les DCE avant les CCTP euh, parce qu'on connaît, euh, je dis un exemple, voilà. on sait qu'on va faire de la paille, on sait qu'on a une entreprise euh, à 20 km qui fait des caissons paille, on l'a déjà bien avant les DCE, et donc on se fixe avec cette entreprise, on sait qu'elle est compétente, et aussi, il faut penser, si on est en technique non courante, d'ailleurs je rappelle que si on est en réemploi, à part cas exceptionnel on est en technique non courante, il faut que les entreprises soient assurées pour, il faut qu'absolument tous les acteurs Soit assuré, le maître d'ouvrage, l'architecte, la maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle, les entreprises, tout le monde doit être assuré pour faire du, du technique non courante. Euh, donc, ça, c'est vraiment très important, on demande les attestations d'assurance. Et enfin, l'autre point, euh, c'est les variantes. Euh, en matériaux biosourcés et géosourcés, le techniquement équivalent n'existe pas. Un mur en paille ne, ne, ne se comportera pas comme un mur en béton de chanvre, comme un mur en terre, comme un mur en pierre. Il n'y a pas de techniquement équivalent dans les matériaux biosourcés. Et donc, c'est vraiment avec ces matériaux-là, on ne peut pas faire de variantes. Parce que si vous faites une variante, si, euh, mettons, une entreprise, euh, vous aviez prévu de faire une paroi en béton de chanvre, et l'entreprise dit euh, non, moi je préfère faire de la paille, votre paroi elle va prendre 10 ou 15 cm d'épaisseur, vous allez perdre en surface à vendre, les caractéristiques acoustiques ne sont plus les mêmes, les traitements au niveau de l'eau non plus, les caractéristiques thermiques. Euh, et les caractéristiques de le poids carbone non plus ne sera plus du tout pareil. Donc vraiment, en matériaux biosourcés et géosourcés, on ne fait pas de variantes. On a fixé quelque chose et on le respecte. Et quand on est en matériaux plus courants, euh, les variantes, il faut faire extrêmement attention puisque euh, avec la re 2020, justement, on a des poids carbone à respecter et si on prévoit une variante, il n'aura jamais le même poids carbone. Chaque matériau a son propre poids, son propre coût écologique si je puis dire. Et donc, il faut vraiment être très, très vigilant là-dessus, euh, que ce soit dès la phase conception, mais également en suivi de chantier. Bien, merci, euh, merci pour toutes ces précisions. Alors, s'il n'y si avait qu'un mot à retenir sur cette partie phase conception, j'allais dire euh, à vous écouter, c'est anticipation. Euh, c'est anticipation et, et quasiment être en avance de phase, c'est-à-dire ce qu'on imaginait en phase conception, il faut l'imaginer en phase anticipation et ainsi de suite. Donc il y, y a vraiment les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui sur, euh, sur ces intégrations euh, avec ces, ces exigences environnementales, cette nouvelle façon de construire, c'est vraiment que euh, plus on anticipe, moins on aura de problèmes. Alors c'était déjà vrai quand on, je dire, quand on construisait en traditionnel, c'est encore plus vrai aujourd'hui euh, par rapport à, tout, à tous ces nouveaux matériaux, toutes ces nouvelles techniques euh, qu'on qu utilise. Donc euh, vraiment un point de vigilance par rapport à ça. Vous l'aurez compris, euh, on, on navigue aussi euh, sur des sujets où, où tout n'est pas encore calé, euh, d'où l'intérêt aussi de, de prendre attache auprès de son assureur parce que en fonction de, de la... La technique qu'on va utiliser, des matériaux qu'on va utiliser, euh, ben, il vaut mieux prévenir l'assureur avant que de se retrouver avec une, une surprise importante, voire une, une non assurance, j'allais dire, sur, sur le projet. Euh, après, je veux dire, ce ne sont que des rappels qui ont été déjà de, de la redite de ce qui, ce qui a été déjà dit. Euh, je crois qu'il y a un, aussi un point important qui a été euh, redit par Mélanie, c'est le, le principe de euh, il faut anticiper un mode de pause. En conception, n'est pas forcément déjà là. C'est quasiment du doc d'exé. Euh, et donc, il y, y a vraiment une, une nécessité de l'anticiper parce que ça permet d'éviter bien nombre de problèmes par la suite. Voilà, on, a, on est à la phase conception. Ben maintenant, on va, on va tâcher de réaliser les travaux. Et là encore, il y a un certain nombre de, de, de points de vigilance, de points à, à, à vérifier. Et je redonne la parole à Ivan. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, ce qui est important donc, en phase de réalisation, donc, souvent dans, dans les chantiers qu'on rencontre, on engage un suivi chantier faible nuisance. Donc, ça commence par la signature de la charte euh, chantier faible nuisance par les entreprises, donc, par tous les lots concernés. Et euh, on commence euh, en début de chantier par faire une sensibilisation sur ce suivi chantier faible nuisance donc, euh, qui a pour objectif de réduire les nuisances environnementales, les nuisances du voisinage, etc. Et donc la, la première étape clé et très, très importante, c'est de définir le rôle de chaque acteur dans euh, ce suivi chantier faible nuisance. Donc, on va retrouver côté maîtrise d'ouvrage le responsable environnemental qui est souvent représenté par un AMO. On va retrouver côté entreprise donc le responsable environnemental également, donc qui peut être euh, le, le titulaire du lot gros œuvres, euh, le, le responsable du compte pro rata ou si on a une, une entreprise générale, ben finalement l'entreprise générale. Donc, voilà, très important de, trouver, de désigner ces acteurs-là pour qu'ils puissent bien suivre et bien respecter euh, les éléments de la charte chantier. Très bien. Euh, on va essayer d'être synthétique parce que le temps passe vite. Euh, juste encore peut-être anticipation pour tout ce qui est exigence réglementaire et environnementale, donc bien euh, intégrer et bien euh, réaliser le suivi et les montages des dossiers euh, auprès des, des examinateurs, des vérificateurs, des labels, récupérer les justificatifs, les fiches produits euh, pour euh, être sûr d'obtenir les certifications environnementales. Et euh, également d autres, d autres, un sujet important, quand on utilise tout ça ces matériaux, c'est vraiment tout ce qui va être bilan, euh, bilan euh, et retour d'expérience pour le maître d'ouvrage, donc réaliser ces bilans pour capitaliser pour les futures opérations et notamment le bilan euh, CO2 euh, qui, euh, un gain, qui, qui montre le gain en kilo de CO2 du projet quand on utilise des matériaux de réemploi ou des matériaux bio et géosourcés. Et C'est un, un sujet de communication intéressant aujourd'hui. Donc bien essayer de capitaliser sur le projet de toute manière pour essayer de, de faire mieux. Hein. C'est toujours l'amélioration continue pour les autres projets. donc Voilà sur, euh, sur ce sujet de la livraison. Au niveau du stockage, on va remettre oui. euh, <rire> un petit sujet sur le stockage. Euh, on est en réalisation, on a un plan d'installation de chantier. Il est très important de prendre en compte le stockage de vos matériaux bio, géosourcés et réemploi, parce que potentiellement, vous aurez à mettre... Imaginons des containers, donc ça prend de la place. Et aussi sur le, les déchets. Euh, maintenant qu'on a sept flux à mettre, il faut mettre sept bennes sur votre chantier. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et l'anticiper. Parce que sept bennes, c'est vraiment conséquent, plus la zone de stockage, c'est des choses euh, importantes. Et en plus, donc, avec le stockage, donc bien faire attention que ces matériaux soient à l'abri de, des intempéries. De plus, le phasage travaux est très important. Euh, avec des matériaux qui sont sensibles à l'eau, on ne travaille pas sous la pluie, on évite au maximum, si c'est possible, de travailler en hiver. Et c'est vraiment une sensibilisation des entreprises euh, à ces nouveaux matériaux-là. On y fait attention, ce sont des matériaux qui ne sont pas... Enfin, auxquels voilà, il faut faire attention, ils sont vivants. Et j'ai malheureusement un triste exemple. Euh, une entreprise qui posait un mur en paille, qui est spécialisée là-dedans, donc qui s'y connaît, qui a voulu faire sécher son mur en paille, qui a allumé son ventilateur un peu trop chaud, le chantier a pris feu. Alors, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu de mort, il n'y a, a rien eu. Mais voilà, c'est que même des entreprises qui s'y connaissent font des erreurs. Donc, c'est vraiment très important de sensibiliser tous les acteurs autour de toutes ces, ces spécifications-là pour éviter un sinistre. Et Donc, donc, euh, donc pour reprendre, donc, sur un projet, c'est vrai qu'en phase conception, on va avoir bon, des études qui vont être bien faites, etc., et qu'on va devoir bah, finalement respecter en réalisation. Donc, euh, Comme disait Mélanie, en technique non courante, il ne peut pas y avoir de variantes. mais en technique avec des matériaux courants, on peut quand même avoir des variantes et souvent on en rencontre d'ailleurs dans les projets. Donc, euh, Ce qui est très important quand on a des variantes, c'est de communiquer au plus vite avec les bureaux d'études, avec les AMO, etc. quand on fait un changement de produit. En fait, quand on fait une analyse de cycle de vie, on peut choisir des produits qui disposent d'une FDES, qui sont quand même favorables au calcul carbone. Si on change de produit, on va peut-être dégrader la performance carbone de ce produit-là. Donc, très important de communiquer euh, sur le produit qui va être changé et également sur les quantités qui vont être mises en œuvre. Est-ce que peut... tu peux nous, nous rappeler l'acronyme de FDES, oui, peut-être pour fiche euh, déclarative les personnes dans environnementale et sanitaire, pardon. Non. Donc, oui, cette fiche-là, en fait, c'est une évaluation de produit qui est faite par un tiers parti et qui permet de connaître précisément le poids carbone du produit. Quand on n'a pas recours aux fiches FDES, on prend les données environnementales par défaut qui sont communiquées par l'État et qui sont pénalisantes à hauteur de 20-30% à peu près. 20, 30 à peu près sur un produit. Donc voilà, il y a aussi en conception, j'ai peut-être pas parlé tout à l'heure, mais il y a un intérêt à choisir des fiches, des, des produits ayant disposant d'une fiche LDUFS performante. Euh, également dans l'ensemble du projet, que ce soit pour les exigences environnementales, pour la 2020 etc., il est très important de communiquer les documents au fil du projet et de, surtout de ne pas attendre la fin de projet pour communiquer tous les documents. C'est là qu'on va s'apercevoir d'erreurs, d'écart par rapport à ce qui était prévu en conception. Et on peut relever des non-conformités sur le projet qui vont faire un projet non-conforme, ce qu'on veut tous absolument éviter. Et donc je me permettrai juste de rajouter qu'on a passé du temps en conception à prévoir euh, des techniques, euh, des produits, etc. On, ré, on respecte ce qu'on a fait en conception au maximum, euh, même à la lettre si possible. Voilà, On a passé du temps à prévoir des techniques, maintenant on les fait, on les respecte. Et normalement, tout va bien. Bien, merci. Alors, là encore, quelques, quelques points de vigilance qu'on a résumés euh, sur cette slide. Euh, comme vous l'aurez compris, un point important, sensibiliser tous les acteurs qui sont sur le chantier. Ce n'est pas forcément euh, euh, des, des choses qui sont encore, euh, euh, j'allais dire, acquises euh, dans, toute, euh, dans, dans toute la filière. Donc, nécessité de, de passer un peu de temps pour expliquer qu'on ben, change un peu les façons de, les façons de construire. Toute la notion qui est liée euh, euh, à la partie de, de la charte chantier, euh, la notion d'essai de flux avec les différentes bennes de tri qui sont à prévoir, le stockage des matériaux, ça a été dit et redit, mais on constate nous aujourd'hui pas, pas mal de problèmes sur les, les chantiers parce qu'on a ce problème de stockage des matériaux qui n'a pas forcément été bien appréhendé au départ euh, et qui pose des problèmes par la suite et qui peuvent vraiment euh, retarder l'opération. Euh, cette notion de phasage de travaux, alors c'est vrai que c'est un classique et traditionnel, mais encore plus de vigilance avec ces notions de travaux humides, travaux secs, et en fonction de, de ce qu'on va utiliser comme matériaux, certains sont plus sensibles que d'autres, donc une, une grande vigilance là-dessus euh, par rapport à tout ça. Donc voilà le, les, les grandes lignes sur, sur cette phase réalisation. Tout naturellement, ben, on va arriver à, à la phase livraison où là encore, J'allais dire que là pour le coup c'est plus des rappels, mais, mais forcément qui intègrent un certain nombre de données environnementales. Tout à fait. Donc ce qui est important en phase livraison, donc normalement toutes les études sont à jour, elles ont été mises à jour au fil du projet, dans le meilleur des mondes, et donc on va arriver sur les tests et mesures finales à prévoir sur le projet. Donc pour l'ARO 2020 ce qui est important de faire, c'est la mesure de perméabilité à l'air du bâtiment, qui est, dégradée, qui est pénalisée on va dire, sur la méthode d'échantillonnage, on va devoir atteindre une performance qui est meilleure. On va devoir également faire le, le protocole ventilation donc qui concerne le, les, les mesures de ventilation, mesures de débit de ventilation euh, aux bouches, et euh, également, euh, si c'est le cas, l'étanchéité des réseaux quand on n'a pas pris la valeur par défaut euh, dans l'étude thermique. Euh, tous ces, toutes ces mesures vont nous permettre d'obtenir les attestations finales, donc l'attestation R2020, mais également toutes les autres attestations qui sont concernées, comme l'acoustique, PMR, etc. Euh, petite mention particulière sur les dossiers des ouvrages exécutés, euh, ils vont prendre tout leur sens dans l'idée où on construit en pensant à la déconstruction. Euh, dans les DIEC PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, on récupère le plus de données possibles sur les matériaux qui sont mis en place. Si le DOE euh, est bien fait, qu'il a vraiment toutes les données qu'on veut, qu'il est mis à jour avec les différents euh, entretiens qu'il y aura eu, euh, vous pourrez plus facilement revendre vos produits par la suite euh, au moment de la déconstruction. Bien sûr. Et euh, donc, on va, on va synthétiser en une seule phrase. Toute l'anticipation sur ces fameux bilans euh, d'expérience de, et de bilans carbone euh, sont à communiquer à cette phase livraison et sont à communiquer à l'occupant, aux entreprises de maintenance du chantier et euh, sensibiliser les occupants euh, du futur bâtiment. Euh, C'est très important pour maintenir les, les performances. Euh, voilà, j'essaye de synthétiser sur cette phase livraison. Merci. Dernière phase, comme je vous l'ai dit, euh, on ne s'arrête pas à la livraison, euh, surtout pas par rapport à cette, ces, ces nouvelles façons de faire. Et il y a une phase d'exploitation euh, qui est importante parce que j'allais dire que c'est un peu le passage du relais entre les gens qui ont construit, les gens qui ont conçu et puis les gens qui vont occuper le bâtiment. Et il euh, y, y a une transmission de savoir qui est très importante euh, qu'il ne faut, qu faut pas rater. Exactement. Et c'est justement ce qu'on était en train d'évoquer. Euh, voilà, ce GPA, hein, cette ce gestion euh, voilà, d'accompagnement pendant un an de l'équipe. Euh, bien s'assurer de la passation entre les entreprises chantiers et les entreprises de maintenance. Euh, et bien communiquer. S'il y a un mot vraiment à retenir euh, sur cette phase, c'est sensibilisation, communication. Euh, de façon à maintenir vraiment toutes les performances techniques, environnementales du projet tels qu'elles ont été définies en conception et surtout surtout pour que les occupants se sentent confortables dans leur bâtiment et, et savent bien le prendre en main pour pour la phase d'exploitation qui peut qui peut être d'ailleurs euh, euh, médaillé parce qu'il existe des labels et des certifications qui suivent pendant un an deux ans euh, les projets en exploitation type bâtiment durable francilien type green news type hqe bâtiment durable exploitation qui permettent de suivre Hein, suivre, sensibiliser et suivre la performance et d'obtenir euh, une petite étoile à la fin, mais qui permettent de structurer quand même euh, euh, ce suivi des, des, des performances euh, par rapport aux occupants et par rapport au, au confort et à la qualité de prise en main euh, de, de ces futurs bâtiments qui sont parfois euh, bien équipés de, de, de systèmes techniques euh, très performants. Et, et, et voilà hein, ce qu'on peut dire là-dessus. Là euh, Mélanie, je crois voilà. que tu, tu, tu, tu as tu une phrase. Tu voulais conclure. Tu as hein, une avec phrase une pour phrase résumer sympa. tout ça. Oui, effectivement. Donc euh, avec toute cette nouvelle méthode, j'ai envie de dire, de construction, on va vraiment réapprendre à vivre dans le bâtiment. Euh, puisque notamment pour les matériaux biosourcés et géosourcés, on ne vit pas pareil que ce soit en termes de confort ou même d'aménagement euh, dans un logement où on est entouré de plaques de plâtre ou dans un logement où on est entouré... Euh, de cloisons en terre ou de murs isolés avec ou des remplissages en béton de chambre, euh, par exemple, on n'accroche pas sa télé ou son mur de cuisine euh, aussi facilement qu'on le faisait dans une cloison de plâtre. On ne met pas ses prises euh, partout où on voudrait. Donc c'est vraiment une sensibilisation à faire pour les futurs occupants, pour qu'ils euh, prennent au mieux en main leur euh, leur bâtiment, leur, euh, leurs appartements ou leurs bureaux, etc. Parce que c'est vraiment eux qui vont les occuper et pour qu'ils euh, qu en ressentent le meilleur confort. Également, il faut faire de la sensibilisation sur l'entretien euh, des installations et des équipements, notamment tout ce qui est système de ventilation. Euh, on a des systèmes et des matériaux qui sont assez sensibles. Et si euh, on a fait, nous, tout notre travail pour que le bâtiment soit livré parfaitement en bon état, mais que derrière, il n'est pas entretenu euh, dans l'usage quotidien, j'entends, de la manière la plus efficace possible, on peut malheureusement avoir des signes. Donc cette, euh, cette sensibilisation, cette information aux futurs occupants qui passe par les DOE, qui passe par de l'oral, qui peut passer par des euh, carnets d'entretien, qui est très importante pour réussir à avoir des bâtiments durables et pérennes dans le temps. Merci, mais on arrive à la fin de cette conférence. Alors, on, est, on est vraiment pile poil dans le timing. Donc, pour les questions-réponses, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez nous, nous rejoindre sur le stand euh, F26 euh, au premier étage. Euh, de, de ce salon euh, on y répondra bien évidemment avec, euh, avec grand plaisir et euh, à midi euh, en plus vous aurez droit à une dégustation de vin donc vous êtes bien évidemment euh, les bienvenus à cette, euh, sur ce stand là je voulais moi vous remercier pour, euh, pour votre attention et puis remercier aussi euh, l'équipe de, de spécialistes qui sont en, intervenus et qui, euh, qui peuvent vous accompagner donc n'hésitez pas à les solliciter euh, on est toujours là pour accompagner euh, l'ensemble des équipes euh, par rapport à par rapport à toutes ces, toutes ces, tous ces nouveaux modes de constructifs. Merci. Bonne Merci. journée. À bientôt. Merci. Merci. Merci.